Bonjour, nous allons étudier l'anatomie de la cavité abdominale. Pour ce, nous adopterons le plan suivant. D'abord une introduction, puis les limites de la cavité abdominale, ensuite la subdivision de celle-ci, et enfin, le péritoine. La cavité abdominale est une cavité cylindrique s'étend verticalement de diaphragme et fermée en bas par le périnée. Elle contient l'appareil digestif, l'appareil urinaire, les reins et les uretères, les organes génitaux internes et les gros vaisseaux, l'aorte abdominale et la veine cave inférieure. Ce cylindre est formé d'une ceinture musculo-aponevrotique qui est limitée par antérieurement les muscles droits de l'abdomen, latéralement les muscles latéraux larges de l'abdomen qui sont l'oblique externe, l'oblique interne et transverse. Postérieurement, les masses musculaires postérieures qui s'organisent autour de la colonne vertébrale. En haut, le diaphragme. En bas, le plancher pelvipérinéal. La cavité abdominale est subdivisée par le péritoinant. En avant, la cavité péritonéale. En arrière, l'espace rétropéritonéal, Et en bas, l'espace sous-péritonéal. La cavité péritonéale est une cavité sélomique, virtuelle. Elle est limitée par, en haut, le diaphragme, en bas, le bord supérieur du bassin. Elle est parfaitement close chez l'homme et s'ouvre chez la femme au niveau du pavillon de la trompe et des ovaires. Elle est limitée par le péritoine pariétal, et cloisonné par les replis péritonéaux. Cette cavité contient le tube digestif avec les glandes annexes. Le mésocolon transverse la divise en deux étages, l'un, sus l'autre, sous-mésocolique. Sous L'étage sus contient les l'ésophage abdominal, l'estomac, la rate, le foie, la vésicule biliaire, la partie supérieure du duodénum et le pancréas. Ces organes et leurs méso délimitent au niveau de cet étage deux loges sous-phréniques droite et gauche, une loge sous-hépatique et une loge plénique. L'étage sous-mésocolique contient la partie inférieure du duodénum, le crochet du pancréas, le géjuno-iléon, le côlon. Ces organes et leur méso délimitent au niveau de cet étage. Les deux gouttières pariétocoliques, droite et gauche. La racine du mésentère divise le péritoine pariétal postérieur en deux loges, à savoir un espace supramésentérique et un espace inframésentérique. Le récessus intersigmoïdien situé en dessous du mésocolon sigmoïde et le cul-de-sac de Douglas. L'arrière-cavité des épiplons est une cavité située en arrière de l'estomac et en avant du bloc duodéno-pancréatique. Elle est limitée par quatre épiplons. L'épiplon gastrohépatique, ou le petit épiplon. L'épiplon gastrocolique, ou le grand épiplon. L'épiplon gastrosplénique. Et l'épiplon pancréaticosplénique. La bourse mentale communique avec la grande cavité péritonéale par le hiatus de Winslow, qui est limité par la veine porte en avant, la veine cave inférieure en arrière, la face inférieure du foie en haut et la réflexion supéritoine pariétale postérieure sur la face postérieure du petit épiplon en bas. L'espace rétro est situé contre la paroi abdominale postérieure. Il est limité en avant par le péritoine et les surfaces dépéronisées de certains viscères digestifs. Il contient les grands vaisseaux et leurs branches, à nous citons, l'aorte abdominale, la veine cave inférieure, la citerne du chile et les lymphono lombaires. Il contient également les troncs sympathiques abdominaux. Le haut appareil urinaire qui est représenté par les reins et les uretères lombaires, et les glandes surrénales. L'espace sous-péritonéal est limité en haut par le toit péritonéal qui le sépare de la cavité péritonéale, en bas par le plancher pelvien, et latéralement par les parois ostéomusculaires. Cet espace contient le bas appareil urinaire, le rectum et les organes génitaux internes. Le péritoine est une membrane serreuse, continue, lisse et transparente. Il tapisse entièrement les parois de la cavité abdominopelvienne et enveloppe en totalité ou en partie les organes qui y sont contenus. Il est constitué de deux feuillets, l'un pariétal, qui tapisse les parois abdominales, l'autre, viscéral, qui recouvre les organes. Les deux feuillets sont reliés par des replis péritonéaux, qui sont représentés par des mésos, des fascias d'accollement, des ligaments, des épiploons ou des omantums. Un méso est une formation péritonéale double qui réunit un organe à la paroi digestive. On parle de mésogastre pour l'estomac, mésoduodénum pour le duodénum, mésentère pour le géjuno-iléon, mésocolon transverse pour le colon transverse et mésocolon pour le colon. Les mésos présentent un bord pariétal, appelé la racine du méso, où chaque feuillet se continue avec le péritoine pariétal correspondant, et dans lequel cheminent les vaisseaux et les nerfs pour atteindre l'organe. Et un bord viscéral, où chaque feuillet se continue avec le péritoine viscéral tapissant le tube digestif. Le fascia d'acollement est un espace celluleux formé de la fusion d'une face d'un méso avec le péritoine pariétal postérieur, appelé fascia d'accolement primaire. Tel que, le fascia de Treitz, qui est le fascia d'accolement du méso -duodénome. Le fascia de tol droit, qui est le fascia d'accolement du mésocolon ascendant. Et fascia de toll gauche, qui est le fascia d'accolement du mésocolon descendant. Le péritoine viscéral d'un organe, appelé fascia d'accolement secondaire. Tel que, le méso transverse, accolé au bloc duodéno-pancréatique. Les ligaments péritonéaux réunissent les organes abdominaux entre eux ou à la paroi abdominale sans contenir de pédicule vasculaire important. Ils comportent les ligaments pariéto-viscéraux, tels que le ligament falciforme du foie les ligaments interviscéraux, tels que le ligament hépatogastrique ou pancréatico-splénique. Les épiploons sont des formations péritonéales qui réunissent deux ou plusieurs organes entre eux. Entre leurs feuillets se trouvent des pédicules vasculaires importants. Il en existe quatre. L'épiplon gastro-hépatique, tendu entre l'estomac, la première portion duodénale et la face inférieure du foie. L'épiplon gastrosplénique, entre l'estomac et la rate. L'épiplon gastro entre l'estomac et le colon transverse. Et pancréatico-splénique, entre la rate et le pancréas. Le péritoine est formé par un mésothélium reposant sur une couche de tissu conjonctif. L'ensemble repose sur un tissu sous-séreux, riche en terminaisons nerveuses et vaisseaux sanguins ainsi que lymphatiques. Il a les fonctions suivantes. Le glissement. Il constitue des moyens de fixité des viscères par les mésos et les ligaments. Il assure la résorption et la défense contre les micro-organismes.